Et voilà, donc nous sommes prêts, nous sommes beaux, nous sommes magnifiques. Eterna, nous y sommes. Allez, c'est parti. Salut MRT. Je parie que ça te surprend de me voir ici. J'ai fait le chemin jusqu'ici et c'est grâce à toi. MRT, le fait de perdre contre toi l'autre fois m'a rendu plus fort. Mais je ne perdrai plus maintenant. Je vais gagner pour les Pokémon qui m'ont donné courage et force. Ok, me voilà. C'est parti pour le combat contre Timmy Altaria. Vite, vite, vite, vite. Bob. <rire> ah putain. Ah, il est fort. Bon mais il est mort, c'est bon. C'est overkill cette attaque là. Non Ah oh, putain Oh non Hermione Bon, lui aussi est mort. Ah mon dieu, mon dieu, désespoir, oh ma <rire> Oh là là! Euh, Est-ce que. Je vais pas l'avoir en un coup donc je vais faire un petit feu follet. Psycho. Ça me fait pas grand chose. Quand même! Ça me fait pas grand chose, mon cul, oui! Un synchro, bon. Emile, moi je peux utiliser un anti-brûle donc ça va. Euh... D'ailleurs, je vais claquer maintenant. Anti-brûle. Hop, hello! Préscience, c'est quoi ça? Car Qu devoir prévoit une attaque. <rire> J'ai pas attaqué ton prochain en fait. Mais c'est pas grave. Quoique. Vitesse plus... Non, non, non, non, non, non, non. Super bon <rire> Guérison. J'aurais pu faire une guérison tout à l'heure. Euh, on va dire honte folie. Utilise reflet. Ok. Donc, je suis... Il a peut-être esquiver. Voilà. ombre et confus vas-y bless-toi blesse toi blesse toi psycho je vais utiliser après mon, euh, mon truc hein. mmh. je vais le avant bon <rire> bon yorika prend l'attaque prescience Mais mon dieu! Mais il m'a démonté ma team! Waouh, quelle force tu as quand même! Oh je n'ai pas réussi à te battre aujourd'hui, mais MRT, je te reviens de ces jours! <rire> à partir d'ici, seuls les dresseurs y ont... Tous les badges des arènes sont autorisés à entrer. Dresseur, voyons si tu as bien tous les badges. Crois en toi et en tes Pokémon en avant. Bienvenue, adversaire. Je suis Damien, du Conseil 4. J'aime la façon dont tu me regardes. Tu vas sûrement faire un bon combat. Très bien, vraiment bien. Bon, toi et moi livrons un combat. Comme on ne peut en voir qu'ici, à la Ligue Pokémon. Combat Je sens le game over, moi aussi. Bon, écoute, ce que j'ai... Bon, écoute. Ce que veut le perdant veut te dire... Tu as ce qu'il faut pour... Alors, va dans la prochaine pièce et bon combat. Ah, ah, ah Je suis Spectra du Conseil 4. Je me suis entraîné au bon mémorial. Là-bas, j'ai appris à communiquer avec les Pokémon du type Spectre. Oui, le lien que j'ai créé avec eux est très étroit. Viens, on verra si tu arrives à appuyer dommage à mes Pokémon. Terraclope. Je suis plus rapide et puis je suis un niveau dessus. Donc, étonnement. C'est pas beau de Mec, un type normal ayant Machouille. Ah ouais. J'ai pas de type normal et ayant Machouille. Un lien fort uni avec tes Pokémon. Je n'ai pas voulu le reconnaître et forcément j'ai perdu. J'aimerais bien voir jusqu'où ce lien si fort te mènera. Avant jusqu'à la prochaine pièce. J'ai fait le chemin jusqu'à Owen pour utiliser la glace, mais je n'ai affronté que des dresseurs, des dresseurs faibles. Et toi Ça me fait extrêmement plaisir de me donner à fond contre toi. Est-ce que j'ai soigné Je ne sais plus. Je pense pas. J'aime pas jouer une Pokémon. Donc, je vais commencer avec un tour de retard. Non, c'est bon. J'ai pas soigné. Euh, éruption. Et... Ah, putain, ça va être compliqué ce combat. C'est ça qui me fait peur. Éruption. Glace eau! C'était un type glace eau! Ah mon dieu, c'est compliqué! Je suis d'envoyer mail parce que Bob il n'est pas dans l'état. À la prochaine piste, et là tu comprendras pourquoi les Pokémon est si redoutable Je suis le non, j'ai pas changé. Ah j'ai pas changé. Non, je suis le dernier contre 4 Aragon, le maître dragon. À l'état naturel, les Pokémon sont des créatures sauvages, ils sont libres. Parfois ils nous font obstacle, parfois ils nous aident. Combattre en s'alliant avec Pokémon, tu sais ce que ça représente. Tu sais qu'il faut agir parfois. je sais pas quoi. Tu ne le sais pas, alors tu ne pourras jamais me dominer. Yes. J'espère que tu perds. Oh, T'es pas sympa Quel mérite d'avoir fait tout ce chemin en tant que dresseur de Pokémon. Tu dois sûrement savoir ce qu'il faut. Oui, ce qu'un dresseur doit avoir, c'est un cœur vertueux. Les Pokémon touchent le cœur vertueux des dresseurs et apprennent le bien. Ils touchent le cœur vertueux des dresseurs et deviennent forts. Allez, en avant, le maître t'attend. Bienvenue MRT. J'espérais vivement te voir un jour. Qu'as-tu donc contesté durant ton périple avec tes Pokémon Qu'as-tu ressenti en rencontrant d'autres déstresseurs comme toi Qu'est-ce que ça avait fait ressortir en tout ça en m'affrontant Maintenant c'est parti Metalos. Je peux essayer de faire avec ça. Et c'est un type-ci. Non, c'est un type-ci. Un type 6. Non. C'est étonnant que je dois faire, je pense. Non Bah... Psycho-poison C'est soit Moumou soit Bob Le paralyser. Voilà c'est bon J'ai absolument pas de dégâts Bon adieu Bob Oh mon dieu, oh mon dieu wow <rire> Ah mon Dieu <rire> Ah, je suis en Mais <rire> rien que ce jeu, mon Dieu. Est-ce que j'ai des couilles Ouais, j'ai des couilles. Non <rire> Ah mon Dieu C'est la fin C'est la fin On peut y arriver on peut y arriver. Et putain Mais j'y crois pas mais Non, mais non, mais non, mais non, mais non Mais non, non c'est pas légitime là. Là, non mais non, mais non Trois guérisons sur, sur son Métalos. Mais non Mais non Putain Fais chier quoi Trois guérisons Trois guérisons sur un Métalos. Et putain Je n'en peux plus. <rire> Je craque. Oh! <rire> Armaldo. Ah, On n'est plus de guérison, là. Donc là, c'est la sueur. Mais quoi Mais quoi Il... Mais regarde le nombre de guérison qu'il a Mais non Mais non Mais non Mais non J'en peux plus Oh, mon dieu Oh, mon dieu Oh, putain Wow ah. Je suis en sueur. J'en peux plus. Oh. Moi, le maître, j'accepte la défaite. Gloire à toi, MRT. Tu es un dresseur de beauté. Je pleure. <rire> de noblesse. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Je suis blanc, je suis pâle. C'est pas possible. Camerupt qui n'a pas servi longtemps. <rire> couille qui jusqu'au bout. Ah, Bob, putain. Il est mort aussi, mais... Mou, mon dieu, Moumou. Sans yeux, ah ouais. Mei mais... ah là là, mais... Quelle équipe de malades, ils ont tous servi. Tous, sans exception. Ah, mon dieu. Et jusqu'au bout, on est arrivé, tu vois. Fou. Voilà. Alors, les 112 heures de jeu, c'est l'XP. <rire> Euh, on n'a pas fait 112 heures en live. Voilà Mesdames et messieurs, nous avons gagné le Nozlock Challenge sur Pokémon Ruby Mon Dieu, mais quelle aventure J'en peux plus. J'en peux plus, je suis fatigué. Euh, je suis très, très fatigué. Pokémon Noir, Nozlock Alors non, parce que moi, ça pressait les vacances. Euh, mais pourquoi pas, la rentrée En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi, que ce soit depuis le début... Euh, ou même euh, qui m'ont suivi en cours de route parce que franchement c'était vachement cool, c'est une belle aventure. C'était ma première série en live, hein. voilà. Donc, du coup, ben, vous avez pu suivre ça euh, euh, sur la chaîne Cross Chronicle pour certains, donc c'est la chaîne de Rediff, je vous rappelle. Et euh, sinon, euh, sinon après, il y en a qui, qui regardaient aussi euh, les Rediff de 15-20 minutes que je faisais sur ma chaîne perso, qui était cool.